Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la, le tirage la semaine euh, du 27 décembre au 2 janvier 2022, partie numéro 2. Donc nous voilà pour la suite de ce tirage de la semaine. Ce sera un tirage quand même particulier parce que c'est un, une semaine charnière, on passe d'un mois à un autre, donc de décembre au mois de janvier et on va passer aussi d'une année à une autre. 27 décembre 2021, 2 janvier 2022. Alors, première partie qui va des Capricornes jusqu'au signe des Cancers. Euh, comme je ne fais pas une vidéo trop longue, ça ne dépasse pas une heure, j'ai décidé de faire la deuxième partie maintenant. Et on va continuer donc avec le signe des Gémeaux et on va remonter vers les Verseaux. Alors, pour ce tirage de la semaine on va utiliser une carte d'énergie avec l'oracle des chakras. Et ensuite, je fais le tirage du tarot pour chaque signe du zodiaque. Donc maintenant, on va faire les Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Et pour terminer le tirage pour votre semaine, vous avez une carte supplémentaire du petit Lenormand. Alors, on y va pour les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, les guidances de Shiva. Si ce tirage vous plaît, si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos... Et n'hésitez pas aussi de demander un tirage personnel si vous avez besoin d'une guidance privée, sentimentale. Alors, on y va. Gémeaux. Donc, la première partie, elle est des, elle est faite. Hein. Elle est en train de télécharger si vous avez besoin de voir les autres signes. Et là, on va du Gémeaux jusqu'au verso. Alors, les Gémeaux, je vais demander pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Donc c'est une vidéo en deux parties pour tous les signes astraux de la semaine prochaine. Alors l'énergie pour les Gémeaux. Ah, on a ici un état de vilain petit canard. Vous allez vous sentir un peu, euh, comment on dit, victime. Victime où vous ne pouvez rien, rien faire. Là, c'est un gland, il va se faire manger soit par l'écureuil, soit par le dragon. Il y a quelque chose où euh, vous allez être dans un état, peut-être pas de blocage, mais une situation où vous ne pouvez rien changer. Il y a quelque chose qui sera présent dans la semaine, qu'il vous faudra accepter, ce n'est pas l'état de victime a priori, mais une situation à proprement parler qui sera... Euh, qui sera telle qu'elle sera, il faudra l'accepter. On voit vraiment le bonhomme avec ses mains qui dit ben, « bah je peux rien faire ». On va regarder avec le tarot pour votre tirage de la semaine, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine Gémeaux, 27 décembre 2021, 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 2022 pour le signe des gémeaux. Alors, gémeaux, 27 décembre au oh, 2 janvier. Alors, on voit une semaine ici, euh, un petit peu comme le signe des cancers que je viens de faire. Donc, c'est un signe proche du cancer, ça peut euh, un petit peu se ressembler. Vous avez dans l'état où on vous conseille, euh, l'état d'ermite, c'est une carte de conseil ici en pour, de solitude ou de moment de réflexion, de besoin de retour sur soi. Euh, entre, donc Dans cette semaine, entre ces deux années, vous allez faire peut-être un bilan, une sorte de remise en question, besoin de solitude peut-être, aussi besoin... Ça peut être deux choses, on vous le conseille, on vous conseille de vous poser, de vous, de réfléchir sur vous, de faire un, une introspection, un état des lieux quelque part, euh, donc volontaire, c'est conseiller, et surtout on nous dit aussi que c'est peut-être pour chercher le chemin, euh, se chercher soi, avoir des réponses pour pouvoir continuer l'année en cours pour voir dans quelle direction vous voulez aller durant l'année. Alors, je vous ouvre juste un Donc voilà, l'ermite, c'est ça qu'on vous conseille de faire. Vous avez plus envie et besoin de le faire que euh, ce sera imposé. Il n'y a pas vraiment euh, quelqu'un qui vous impose cet arrêt. On voit que dans le passé proche, ici pour les Gémeaux, il y a eu une très belle amélioration, une très nette amélioration de votre situation de vie. Euh, vous étiez peut-être victime dans le passé de, de situations lourdes, difficiles, vous vous tombés tombé dessus, il y a eu un jugement, je crois, il y a eu des problèmes de justice pour certains, il y a eu des difficultés. Et on voit que vous vous êtes sorti de ça et que vous avez donc le soleil sur vous qui revient, qui est revenu dernièrement. On voit que vous êtes beaucoup, beaucoup mieux que, on va dire, durant l'année 2021, hein, après toutes ces difficultés passées. Donc dernièrement, dans ce passé proche, vous étiez euh, avec la carte du soleil, mieux dans votre peau, rayonnant. On voit que vous êtes sorti des difficultés, vous avez repris de la force, du courage, du rayonnement personnel. Hein, vous, êtes, vous étiez bien, vous êtes bien. Là, ce n'est pas avec l'ermite qu'on n'est pas bien, on est bien. On fait simplement un petit bilan euh, pour se remettre en question, donc pas forcément d'activité à proprement parler. Il y a eu justement possibilité d'avoir été victime dans le passé euh, de problèmes, mais on voit que vous êtes bien, bien, bien sorti de cette situation. Tout va beaucoup mieux pour vous actuellement. Mais c'est vrai que ça a pu être un état de victime dans le passé. Donc on vous conseille de vous remettre cette semaine un peu en question, de réfléchir sur vous-même pour voir comment vous allez avancer dans cette nouvelle année, revoir vos attitudes, revoir certaines choses, faire un bilan. Et on vous dit quand même de prendre cette situation en main, hein, qu'il est important de vraiment pour éviter de tomber, d'avoir cet état de victime que vous avez peut-être vécu, Bien réfléchir, prendre le taureau par les cornes, de voir comment il faudra régler certaines situations vous concernant. Prendre vraiment les choses en main, ne hein. pas laisser passer, ne pas refaire les mêmes erreurs. Faire ce bilan est, est important, Et cette, euh, ce courage, cette persévérance, je pense qu'elle sera payante. Mmh. Ce n'est pas toujours facile de faire une introspection, un travail sur soi, mais là, ce bilan de fin d'année sera important. On est vraiment, vous voyez, 27 décembre, 2, 2 janvier, c'est totalement cette semaine-là particulière. Et ça me dit que ça va porter ses fruits, que ce sera très positif. Euh, vraiment, faites cet état d'esprit. Ce c'est pas un état d'esprit. Faites ce travail pour avoir un nouvel état d'esprit pour, pour cette nouvelle année 2022. Voilà. Donc vraiment prenez la situation et c'est personnel ce que je vois ici pour vous les Gémeaux. Par rapport à vous-même, et on est courageux, on affronte nos difficultés et toutes ces situations ici, ici, on, on, la semaine prochaine vous permettra d'être beaucoup mieux avec l'impératrice qui nous dit que ça va porter ses fruits, ça va être positif pour vous, vous allez être beaucoup mieux, vous aborderez les choses différemment avec des autres valeurs et des nouvelles attitudes. Ce qui vous évitera peut-être cet état de victime que vous avez vécu dans le passé. Je vous prends une carte supplémentaire ici. Donc les Gémeaux, 27 décembre 2021. Gémeaux au 2 janvier 2022. 27 décembre au 2 janvier. Vous pouvez regarder après votre signe à son nom, lunaire, etc. pour vos amis. 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 supplémentaires ou de conseils. Vous avez le bouquet. Vous allez avoir des bonnes surprises. Il y a hum, des belles choses qui se, qui se préparent pour vous. Un bilan positif. Vous ferez vraiment le bilan. Si on peut faire une synthèse de ce tirage, c'est un bilan sur soi. Une nette amélioration par rapport au passé. Mais il y a quand même un travail de... Hum, D'introspection, je le répète, sur soi-même. Prendre les choses en main et euh, il y aura des belles surprises qui vont vous arriver. Ça va porter ses fruits. Vous allez être surpris, vous allez être différent. Hein, ici les Gémeaux. D'accord Alors, on va continuer. Donc, avant les Gémeaux, on a les Taureaux. On va regarder pour les Taureaux maintenant. Alors, une carte de l'Oracle des chakras. Les taureaux pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Les taureaux. 27 décembre 2021 au 2 janvier. Je vous conseille d'écouter quand même l'introduction parce qu'elle explique ce qu'il en est. 27 décembre au 2 janvier 2022 pour les taureaux. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message La vanité, alors je l'ai aussi pour un signe, c'est, on voit ici une personne qui est parmi la foule, quelque part, qui veut se montrer qui est vaniteuse, qui a un certain orgueil, on voit que ça peut être justement lors d'une fête, hein, euh, des personnes qui boivent un verre, lors d'une un, réunion de personnes, où quelqu'un se montre, euh, est orgueilleux, euh, je sais tout, hein. Donc, on parle ici de vanité qui peut être un, un trait de caractère que vous avez, les taureaux, qui va peut-être falloir revoir. ou <rire> euh, Oui, on, on peut aussi le voir de côté, du côté positif. Là, on voit comme un sorcier qui partage ses connaissances, mais presque du style à dire « je sais tout, moi je sais tout ». D'accord Alors, revoir peut-être ce comportement-là ou c'est quelqu'un autour de vous qui risque d'être durant cette semaine ou, ou à une fête, très vous le trouverez peut-être très orgueilleux. Euh, trop de vanité, ou vous allez écouter quelqu'un qui a une connaissance, ça peut aussi être ça. Mais Je pense que c'est plus par rapport à vous, le taureau. On va regarder avec le tirage du tarot, ce qu'il nous dit. Donc Les taureaux, la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Taureau, 27 décembre 2021, au 2 janvier 2022. 27 décembre 2021, au 2 janvier 2022. Pour les taureaux aussi, des taureaux... 27 décembre, 21, au 2 janvier 2022. Alors, qu'est-ce que va nous dire ici Pour les taureaux, la semaine, 27 décembre, au 2 janvier. Alors, qu'est-ce que nous dit votre tirage et eh bien là, vous êtes dans une belle semaine. Oui, un peu le côté orgueilleux. <rire> vous allez peut-être effectivement briller cette semaine. Vous êtes peut-être dans un renouveau. J'ai dit, ça peut être vous, mais ça peut être aussi positif. Hein. Euh, ça peut être un signe de bonne santé, de retrouver la pêche, d'être bien dans sa peau. Tu viens, non Tu Viens là. Va te coucher. Pardonnez-moi. Euh, le soleil, Et si quelqu'un est sous cette agide, on peut voir quelqu'un d'orgueillant, hein? quelqu'un qui aime briller, quelqu'un qui peut paraître gonflé, entre guillemets, si c'est dans le mauvais sens. Donc euh, là, on voit que, comme c'est votre carton pour les taureaux, que vous allez briller. On voit que c'est vous qui allez être mis en avant durant cette semaine. Donc pour les fêtes de fin d'année, là, visiblement, c'est vraiment, on dirait le réveillon. assez hein? étonnant où on va peut-être vous écouter, on va avoir envie d'entendre de, ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez comme connaissance. On sera un petit peu à, à votre écoute, à vos pieds. Vous serez rayonnant durant ces fêtes de fin d'année. C'est conseillé et c'est une très bonne carte, c'est un des seuls signes qui a sorti le soleil pour le moment. Donc c'est très très bien. Je dirais même, euh, c'est parfait. <rire> on va voir dans le passé proche ce qu'il y a eu pour vous. Vous avez effectivement fait une belle avancée quand même, hein, les taureaux. Dans votre vie dernièrement, on voit que vous avez repris les rênes de votre destinée en main. Ça, c'est vraiment le chariot euh, qui dit, bah, je gère ma vie. C'est moi qui la gère. Hein. Euh, J'ai décidé de la reprendre en main, de la diriger moi-même. Comme si vous avez repris de l'ampleur... La, ou repris, oui, la direction de votre vie sans la laisser être dirigée par, par d'autres personnes. C'est ce que j'ai souvent dit au taureau reprenez votre vie en main. Il y a des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous, mais on voit que vous avez fait cet effort. Vous, décide, vous avez décidé, dans ce passé proche, de. Il y a deux fois cette notion de soleil de, de renaître à vous-même, d'être euh, totalement aligné en vous par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez alors ensuite durant la semaine on nous dit qu'il y aura un temps d'arrêt peut-être c'est simplement un temps d'arrêt ici euh, de pause une pause que vous avez décidé, vous. Je ne je vois, je vois pas ici quelqu'un qui vous met de, de, de, des blocages sur votre chemin, sur votre semaine. Je vois vraiment que vous allez être présent, rayonnant, brillant. Vous allez décider de faire une pause, peut-être après avoir beaucoup avancé hein, ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et puis vous allez profiter de cette semaine. C'est un temps de réflexion ou un temps d'arrêt momentané. On voit de toute façon le soleil encore une fois. Le soleil, le soleil, le soleil qui renaît. Vous êtes un peu dans une période de renaissance et vous allez avoir envie de vous poser, de vous montrer à autrui parce que vous sentez que vous allez commencer, on nous dit, une totale nouvelle vie. Là, on voit que vous êtes en fin de cycle, vraiment en fin de cycle, euh, en fin d'une partie de vie. Que vous avez décidé de changer de vie complètement. Il y avait beaucoup de notions de déménagement, de changement de travail. De plus écouter autrui, de s'écouter soi-même. Et on voit bien que vous allez, comme le fou, euh, être dans cette énergie de renouveau. Donc vous êtes peut-être en pause momentanément avant de repartir vers quelque chose de neuf. Euh, on ne sait pas encore vers quoi, mais vous partez sur un tout nouveau cycle. Je vais prendre une carte de petit lot normand pour compléter votre, votre tirage. Les taureaux, vous avez une belle semaine, une semaine pour vous, hein. c'est le rayonnement là. Les taureaux du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, 27 décembre, 27 décembre 2021, 27 décembre. Vous êtes sous l'égide de la protection. Vous avez la protection sur vous. Vous avez une très belle semaine ici, les taureaux. Elle est tombée, je la garde. Ouais. vous êtes placé, euh, on va dire, un peu favorisé par les dieux, on dirait. Entre ce, ce passage euh, d'une année à l'autre est très favorable pour vous, les taureaux, vraiment. Donc voilà votre semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Et puis, pas passer trop dans l'orgueil, hein, quand même. Essayez de gérer cette énergie-là qu'elle soit positive et non, euh, non qu'elle vous porte préjudice, mais que vraiment vous montrez euh, voilà, que vous êtes bien, que vous avez compris les choses, que vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Il y a comme une renaissance. Taureau. Avant les taureaux, il y a les béliers. Alors, bienvenue aux béliers. On va commencer la semaine du, du 27 décembre au 2 janvier avec un message de l'oracle des chakras. Alors les Béliers, 27 décembre, vous pouvez regarder bien sûr les autres signes. Euh, regardez la partie numéro 1, écoutez l'introduction. Béliers, 27 décembre au 2 janvier 2022, 27 décembre 2021. Pour les Béliers, Bélier au 2 janvier 2022, 2 janvier 2022, beaucoup de deux. Quelle est l'énergie pour les béliers la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 La perfection, vous voulez être dans la perfection ou vous serez dans la perfection. Parce qu'on voit une personne qui est vous, mais on voit l'autre personne qui est là, plus grande, plus... Euh, il y a la petite et la grande. C'est comme si vous avez envie de montrer une image de vous parfaite, rayonnante, plus que ce que vous êtes actuellement. Vous chercherez la perfection, vous serez dans une semaine où vous voulez être parfait, faire les choses bien. Donc vraiment, cette notion-là, notion hein. avoir un aura plus grand, vous montrer plus... Non, on va rester ici euh, On voit aussi que vous avez envie de vous exprimer. Vous allez vous exprimer, vous allez parler... On va vous entendre. Non, non. Donc, ce sera aussi un petit peu comme les taureaux où vous êtes, ils étaient, en fait, mis très en lumière cette semaine-là. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit pour la semaine. Donc, les béliers. Semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 2 janvier 2022. Bélier, semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Bélier. Qu'est-ce qui va se passer pour vous Un quartier à l'envers. Bélier, 27 décembre au 2 janvier 2022. Non Tu arrêtes, Kumara Qu'est-ce qui qu'on a en pour. Alors, comme les Gémeaux, euh, non, les Gémeaux, vous aviez le soleil. Comme deux, trois signes avant vous, on voit qu'il y a une notion de remise en question quand même dans ce passage entre euh, ces deux années. L'ermite nous parle de solitude. Mais là, c'est plus euh, une, comment dire, une solitude cherchée, recherchée personnellement. C'est pas je vais me sentir seule, je serai malheureux. C'est un petit peu euh, un re un retrait sur soi, une remise en question, un moment de réflexion, on vous conseille de vous poser, euh, de vous poser des questions, oui, de chercher aussi votre chemin, pour voir un peu où est-ce que vous allez aller en 2022, c'est faire un espèce de bilan, ici l'ermite c'est comme ça que je le ressens, on vous conseille même, hein, quand on est aux cartes pour, on conseille ici les béliers, de faire un moment, un, de prendre un temps pour soi, de réfléchir sur soi, faire un, oui, un, une remise en question personnelle, un petit bilan. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé Donc, passé proche, vous avez le soleil comme le taureau, vous avez retrouvé la pêche, un bien-être intérieur. Euh, vous avez peut-être aussi dépassé des difficultés qu'il y a eu durant l'année, des moments assez complexes, assez difficiles avec d'autres personnes, avec vous. Euh, ouais, avec vous et avec les autres En tout cas vous êtes dans une énergie Où vous ressortez de manière euh, Vous avez dépassé des difficultés Non Donc ces derniers temps Vous êtes beaucoup mieux dans votre peau vous êtes vraiment dans un, vous êtes mieux, c'est très important à savoir que ça a été dur, mais que vous avez surmonté les épreuves. Là, on fait un bilan, c'est conseillé pour la suite. Euh, avec la justice, donc durant cette semaine, on voit que vous avez, vous allez, grâce à votre remise en question, prendre certaines décisions. Euh, la justice, on voit bien sur cette carte, elle est intéressante. On a un côté qui est positif, un côté négatif. Enfin, il y a des choses bloquées, gelées avec l'hiver et puis la vie, le printemps. Donc, vous allez certainement réfléchir à qu'est-ce qu'il faut supprimer de difficile et de bloquant dans votre vie pour aller vers euh, des choses positives, bonnes pour vous, beaucoup plus rayonnantes, plus légères. Aussi, une attitude personnelle, hein, c'est une remise en question pour une attitude. Et c'est peut-être, voilà, cette recherche de perfection, ou pas être toujours dans la perfection. Il y a quelque chose à ce niveau-là. À vous de réfléchir, est-ce que vous êtes souvent à vouloir être parfait, peut-être c'est trop. Et euh, peut-être, voilà, baisser cet état euh, de perfection, d'être plus humain, plus au niveau de tous, quelque part. Mais on nous conseille de trancher, vous allez couper avec ces choses-là, cette remise en question, cet, euh, cet état d'ermite de recherche, de vous-même, vous permettra de trancher, de réfléchir à ce qui est bon à garder et ce qu'il y a à jeter. Euh, et on nous dit tempérance. Donc, euh, de tempérer cette semaine euh, un petit peu comme l'ermite Ce sera une semaine calme plutôt que d'action. Ce sera une semaine où, voilà, il faudra mettre de l'eau dans son vin. Il faudra plus tranquille, modérée on est aussi dans, un, on est dans une étape qui se fait doucement bon, ça parle de plusieurs choses la tempérance, ça, ça parle de, de patience aussi, d'être plus patient notion de patience d'attente de mettre de l'eau dans son vin comme on dit, hein, la jarre où on met de l'eau dans son vin c'est à dire euh, être dans la tolérance par rapport à autrui on voit que ces décisions, vous, avez, vous les avez prises. Avec cette énergie de tempérance, ce sera une énergie de, assez calme durant cette semaine. Assez calme d'introspection, intros, de prise de décision. Mais vous y allez tranquillement. On va voir ici une carte supplémentaire pour les béliers. Avec le petit nom normand du 27 décembre. Non, Omar, on ne va pas dehors. Viens ici. 27 décembre au 2. Janvier 2022 pour les Béliers. 27 décembre au 2 janvier 2022. Alors, une semaine tranquille, ici. Prenez des décisions. Hein. Vous avez effectivement une notion... Avant, j'avais les amoureux, j'allais dire. Bon, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas prise. Ce sera aussi un peu comme la justice. Vous allez devoir trancher, prendre des des nouvelles voies, des meilleures voies pour vous en ce début d'année. Il va falloir effectivement faire des, faire des choix, couper avec certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, vraiment jeter à la poubelle et garder les bonnes, prendre les chemins qui sont positifs pour vous. Dans tous les domaines, c'est à vous d'adapter un petit peu à quelle situation hum, ça, ça fait référence. Mais je pense que c'est un travail sur soi ici pour les béliers. Voilà votre semaine. Donc, faire des choix, choisir des nouveaux chemins. On va continuer avec les poissons. Alors, les poissons, on va commencer par une carte d'énergie avec l'oracle des chakras. Donc, c'est pour la semaine du 27, euh, 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Vous pouvez regarder les autres signes. Écoutez l'introduction, allez voir la partie numéro 1. Donc, c'est un tirage de la semaine en deux parties. Alors, quelle énergie pour les poissons Non Poissons, 27 décembre. Poissons, 27 décembre. Au 2 janvier 2022. 2 janvier 2022. 27 décembre au 2 janvier 2022. Quelle énergie pour les poissons pour cette semaine très particulière, hein ah ben, alors, les poissons, vous avez un peu de découragement dans l'air. On va voir le, le reste du tirage avec le tarot. Là, on voit que vous êtes un petit peu découragé en disant, « oh, à quoi bon À quoi bon faire des efforts ?» On dirait que ça ne paie pas. Vous avez envie de changement. Vous êtes dans une notion, dans une état, état, un état d'esprit de changement. Vous avez, oui, en fin d'année, fait quand même certains tri par rapport au passé. Et là, on dirait que... Euh, vous ne prenez pas encore le temps de voir les résultats de votre attitude, des choses que vous avez mis en place. On va voir avec le tarot. Donc les poissons, semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 2022, pour le signe des poissons, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là 27 décembre. C'est vra vraiment entre deux euh, mois et deux années différentes. Donc, une semaine très importante. Non Désolée, hein, mais il sort, il rentre, il sort, il rentre. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons Alors, en, en énergie pour... En énergie conseil, on vous dit qu'il sera important cette semaine d'être dans la tempérance, dans la patience. Euh, C'est un peu comme justement, vous êtes découragé parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat à vos actions. On nous dit patience. Sois patient encore, cher ami Poisson. Certainement ce que tu as mis en place va se réaliser, mais patiente encore un petit peu. Là, c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas aller trop vite, de laisser faire les choses, que les choses mûrissent. Et je pense dû à des changements dans un passé proche, hein. certainement. Ben oui, c'est ce que je pensais. Il y a eu un grand changement, c'est bien la carte du changement. Hein. Le monde, c'est un cycle énorme qui s'est terminé pour vous dernièrement. Vous passez, Vous avez passé de difficultés ou d'une manière de vivre à une nouvelle manière de vivre. Vous avez fait ce choix, vous êtes... Euh, en tout cas dans cet état d'esprit de décision, de changement et on nous dit maintenant il faudra patienter un petit peu cette semaine le changement ne va pas s'opérer en un clin d'œil ni en une semaine soit dans la patience on voit bien que vous êtes d'ici dans le jugement hein. le jugement c'est par rapport au passé c'est que vous êtes en plein oui il y a vraiment cette fin cette fin de cycle hein. euh... On vous donne cette chance de repartir vous recommencez à sentir ce renouveau dans votre vie les poissons il ya vraiment un nouveau un renouveau qui se met en place et ça c'est pour beaucoup de signes fin d'année nouvelle année mais aussi fin karmique euh, très importante de 9 ans vous allez avoir une semaine vraiment basée sur ce changement on voit que vous serez dans l'état d'esprit du jugement, c'est-à-dire vous commencerez à voir la lumière, même si vous êtes un petit peu découragé. Donc, justement, soyez patient, parce que tout bientôt, il y a le dégel qui va se faire, on voit sur cette carte, hein, les fleurs qui arrivent, ça vient, en fait, ça arrive vers vous, ce que vous avez entamé comme décision de, euh, de changer, là, ici, dans votre vie. Hein. Et vous voyez le résultat. Soyez patient, le résultat sera... À la hauteur de votre attente, de votre travail, de tout ce que vous avez mis en place. Parce que vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir une réussite à vos projets. Vous allez avoir une réussite de votre patience. Euh, ne vous découragez pas. C'est peut-être votre état d'esprit, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est bien de voir cette vidéo parce qu'elle vous aidera. On va regarder une carte supplémentaire du petit Lenormand. Donc, vos espoirs seront une réussite. Le changement entamé dans le passé, avec un peu de patience, vont amener la réussite vraiment euh, de, de ce changement entamé dans votre vie. Il va vous faire sentir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez rayonner, vous serez bien dans votre peau. Vous allez voir que vos projets aboutissent à quelque chose de, de parfait. Une carte supplémentaire ici pour les... Passons du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message Alors n'hésitez pas à commenter si vous sentez déjà dans cette énergie-là. Eh on avance, vous avancez, on ne stagne pas. Il y a beaucoup de travail cette, semaine, cette année, je sais, les poissons, mais là, ne vous découragez pas, vos efforts vont être euh, dans la réussite, vont porter leurs fruits. D'accord Voilà, chers amis poissons, pour cette semaine, on va continuer avec le signe, le dernier signe qui sera les verseaux. On va voir pour les verseaux ce qui se passe pour la semaine donc du 27 décembre. Chers amis, verso 27 décembre au 2 janvier 2022, donc entre deux mois et deux années différentes, une année charnière. On va regarder donc votre signe et vous pouvez aussi regarder tous les signes, partie 1 ou partie 2 de votre ascendant, signe lunaire ou ami. On commence par une carte d'énergie du chakra, euh, l'oracle des chakras, les verso, 27 décembre 2021. Au 2 janvier 2022, 27 décembre 2021, 27 décembre 2021, pour les versos. Versos, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine au 2 janvier 2022 27 décembre au 2 janvier, je suis désolée, il veut sortir, mais je ne laisserai pas sortir parce qu'il m'embête. Alors, 27 décembre au 2 janvier 2022, pour les versos. Mysticisme. Dans le mysticisme, ça nous parle de côté ésotérique, spirituel, occulte. Là, c'est un peu le côté occulte caché euh, qui ressort pour cette semaine. Mmh. Bon, on va voir pourquoi. Parce que là, c'est quand même le côté occulte. Euh, on cache des choses. On ne montre pas, on ne dit pas tout, on ne montre pas la vérité. On, est, ouais. on, on risque de pas être entièrement clair avec autrui. On va voir pourquoi avec le tarot. Donc les versos du 27 décembre au 2 janvier 2022. C'est des longues vidéos. J'ai fait la première partie. Donc pouvez vous pouvez aussi aller regarder les signes de cette première partie. Les versos 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 27 décembre au 2 janvier 2022, 27 décembre 2021, les versos, 27 décembre 2021, versos, au 2 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous Alors, les versos, 27 décembre au 2 janvier. Alors, il y aura un choix à faire. On dit que vous n'êtes peut-être pas très clair avec cette énergie-là, pas très au clair, ou que vous cachez quelque chose ou quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une relation, là je sens, avec les amoureux, c'est donc relation sentimentale, que certains peuvent être, entre, peuvent être avec une personne en triangulaire. On vous conseille de faire un choix. C'est vraiment la carte pour... La carte des amoureux, c'est que vous êtes amoureux, mais... On recommande vraiment cette dernière semaine, 2021, début 2022, de choisir. Il va falloir choisir, à mon avis, dans le domaine sentimental. Si ce n'est pas ça, ce sera un autre domaine. Essayez d'adapter à votre situation. Mais on vous conseille vraiment de faire un choix. C'est important. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé Dans le passé proche, on voit que vous reprenez aussi votre destinée en main. On voit que vous avez décidé de prendre une nouvelle direction. Vous êtes en train de prendre cette destinée. Vous avancez de plus stagner, de plus attendre. Et dernièrement, vous avez dit, ok, je, je décide de prendre ma vie en main. Vous avez des choix à faire à nouveau. Vous êtes un petit peu dans une insécurité où il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, ce côté occulte qu'il y a, voilà, quel choix je prends, comment j'avance dans ma destinée, sur quel chemin, hein, de droite ou gauche, c'est un peu deux de cartes de choix. Euh, vous serez peut-être un peu en balance hein, par rapport euh, à, à l'avancement de votre vie, en ne sachant pas très bien quel chemin prendre. Euh, celui avec cette femme-là ou cette femme-là, ce travail-là, ce travail-là, cette attitude-là ou cette attitude-là, un petit peu en balance entre les deux. Et on me dit, les versos, ce qui sera important pour la semaine, c'est d'écouter votre intuition, d'apprendre, de vous poser euh, pour avoir ces réponses. Voilà. Ce sera dans votre ressenti, fort ressenti, fort intérieur que vous trouverez les réponses. Pas votre mental, mais votre ventre, qu'est-ce qu'il vous dit Votre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit Vraiment faire le vide, ça, ça va vous aider à faire ces choix. Vous êtes dans une notion de « je ne sais pas très bien où j'avance hein ». D'accord Et avec l'étoile, c'est parfait qu'elle soit ici dans votre tirage pour la semaine. C'est que vous allez être aidé par l'univers. On voit les berceaux que vous êtes... ouais, Comme dans une espèce de croisée des chemins. Vous avez une route comme ça qui s'ouvre qui à vous pour l'année 2022. Et vous ne savez pas si je voudrais prendre cette route-là ou cette route-là. Cette personne ou ce travail. Et avec l'étoile en réponse, c'est bien parce que l'univers vient vous donner un coup de main. C'est une protection, donc il n'y aura pas de catastrophe. On vous protège, on est là, l'univers est là, il va vous montrer des signes, des situations qui vont se passer, des situations, oui, euh, qui vont faire que vous allez réussir à faire un choix. Par exemple, s'il y a une personne et une autre, euh, si vous n'êtes pas sûr, il y en a une qui va avoir une attitude qui va vous déranger, vous direz, « bah non, je ne peux pas continuer avec cette personne, ça m'aidera à faire un choix. Pour le travail aussi, vous allez commencer un nouveau travail. Vous allez dire « Non, ce n'est plus pour moi euh, ». Il y aura des personnes sur votre chemin. On mettra des signes. Vous allez… Voilà, il faudra bien écouter ces deux choses. C'est des messages de l'univers. Les verso, écoutez bien les messages de l'univers. Entre décembre et début janvier, fin décembre, début janvier, on va vous guider. Vous allez être guidé. On va vous montrer le chemin à prendre, le meilleur pour vous, pour entamer une nouvelle destinée, hein, pour entamer une nouvelle vie. Hein. Et je vais prendre une dernière carte pour vous les versos ici. On va voir quel message conseil pour les versos du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Carte supplémentaire pour les versos du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. On prendre celle-ci. Oui, il y a bien la notion de quitter. Il y a un démarrage. Vous voyez, il y a effectivement une nouvelle route que vous devez emprunter, une nouvelle destinée que vous avez à prendre. Et on nous dit bien, je quitte ce chemin. Vous voyez, c'est ce choix. Je fais un choix. Je laisse, je laisse une voie pour en prendre une nouvelle. Le numéro 1, je vais vers une nouvelle voie. Je dois choisir. Donc Vous, vous serez dans une période un petit peu voilà mystique occulte, c'est très mystique ces deux cartes, euh, pas très clair et, et voilà écoutez l'invisible, il vous donnera la réponse. Voilà mes chers amis Verseau pour votre semaine, pour tous les signes aussi, hein, la semaine très très très importante, 27 décembre au 2 janvier 2022, deux mois, deux années différentes, Charnière. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et merci pour vos retours. Je me réjouis de vous lire. Et très belle année à vous tous. 2022. A bientôt. Au revoir.